Bonsoir, bienvenue à Ossanopolis. Bon, le, les céphalopodes, il n'y a pas à dire, c'est sûr, ça marche. Hein. <rire> je crois qu'on n'est pas loin de battre un record d'affluence. Euh, et puis, vous avez raison d'être là parce que ça va être passionnant. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle José-Alves, qui est maître de conférence à l'Université de Caen et qui va nous parler de, des origines de, de l'intelligence avec son sujet d'études euh, que sont les, les céphalopodes. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez Oui, parfait. Je suis enchantée d'être là. Euh, je remercie vraiment le euh, surprise pour m'avoir invité à faire cette conférence-là. Euh, et je vais essayer de ne pas vous faire regretter d'être venu ce soir hein, en vous parlant des origines de l'intelligence. Euh, au cours de cette présentation, l'idée c'est de vous expliquer pourquoi euh, étudier les céphalopodes Peut apporter des informations, et pas seulement sur la vie des céphalopodes, mais plus largement sur la vie de l'ensemble des espèces animales. Et c'est de les comprendre. La compréhension de l'humain passe aussi par les études que l'on peut faire chez d'autres espèces. Cette question est assez ancienne. Quelles sont les origines de l'intelligence Beaucoup de gens se la, posé, se la sont posées pendant très longtemps, et historiquement, les gens ont toujours essayé de comparer les autres espèces animales à l'espèce humaine. Et la plupart des études, au départ, a été faite chez des grands singes. Et on comparait les grands singes, leur capacité cognitive, comme on dit, capacité cognitive complexe, d'intelligence, avec l'espèce humaine. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des points communs assez importants. Alors en fait, on classait un peu les humains, les grands singes ensemble, et puis après, tous les autres espèces animales euh, qu'on qualifiait de moins intelligentes. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les choses ne sont pas si simples, puisqu'on a de nombreuses espèces qui présentent des capacités qui peuvent être assez remarquables. Les gens se sont dit, mais alors pourquoi est-ce que chez certains animaux, euh, ils sont capables de, de compter, de tromper leur ennemi, de se mettre à la place des autres, d'avoir de l'empathie Et pourquoi d'autres n'y arrivent pas Il y a forcément des explications. Pourquoi certains ont réussi à développer ces compétences et d'autres ne l'ont pas jamais développé Donc A priori, il y a sûrement des explications évolutives. Pendant très longtemps, les gens ont considéré que euh, l'évolution de l'intelligence était liée à nos contraintes sociales. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'intelligence sociale. Si nous, en tant qu'espèce humaine, on a des capacités qui sont assez remarquables, c'est parce qu'on vit dans un groupe complexe, on doit créer des liens, on doit être amené à se mettre à la place de l'autre quand on communique. Quand je dis quelque chose, je dois me mettre à la place de l'autre pour savoir s'il va comprendre ce que je vais lui expliquer pour adapter mon discours. Puis je peux aussi choisir de de tromper celui qui est en face de moi pour dissimuler une partie de la vérité, par exemple. Et l'ensemble de cette compétence nécessaire au maintien de la vie sociale, c'est ce qui aurait fait que les individus qui étaient le plus aptes à faire ces comportements-là étaient été sélectionnés et finalement, on arrive à une espèce qui a des capacités qui, qui sont extrêmement complexes. Donc ça, c'est ce qui a été dit depuis très longtemps. Mais il y a une deuxième hypothèse. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'intelligence écologique. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une hypothèse très différente. Il y a des chercheurs qui ont dit non, non. OK, l'hypothèse de l'intelligence sociale, quand on compare les différents espaces de primates, ça marche plutôt pas mal. Les espaces qui forment des grands groupes, très complexes, avec des liens sociaux construits, effectivement, ont de meilleures capacités. Et puis, celles qui ne forment pas ces grands groupes ont de moins bonnes capacités. Ça marche bien. Mais si on commence à sortir des primates, on se rend compte que ça ne répond pas à toutes les questions. Et l'hypothèse de l'intelligence écologique, qu'est-ce que c'est eh C'est qu'un animal, il est confronté à plein de challenges dans son environnement. Il peut notamment avoir de la nourriture, qui n'est pas toujours disponible, à tous les endroits et à tous les moments. Il faut savoir que ça se renouvelle, par exemple, la nourriture. Si, pensez à vous quand vous allez à la cueillette des champignons ou des mûres. Cueillette des mûres, c'est mon truc ça. Vous trouvez un super coin, c'est génial. Personne ne la trouvé avant vous, vous récoltez tout ce que vous voulez. C'est super si vous voulez retourner le lendemain chercher des murs, vous n'allez jamais retourner au même endroit. Puisqu'à priori, vous avez tout vidé. La ressource ne s'est pas renouvelée. En revanche, une semaine après, ça a peut-être le coup de revenir au même endroit. Parce que du temps s'est écoulé, parce que la ressource s'est renouvelée. Et donc là, on a des problèmes écologiques qui sont extrêmement complexes. Et pour pouvoir faire face à ces problèmes-là, eh il faut être capable de traiter ce type d'information. Et donc, de faire avec les fluctuations environnementales la saisonnalité, la distribution, où est-ce que j'ai, où est-ce que j'ai pas, et s'adapter. Et donc, pour d'autres chercheurs, c'est cette intelligence écologique qui aurait poussé certaines espèces à avoir des capacités particulières. Les groupes d'espèces qui sont là, voilà, là, a priori, c'est le cap, tout va bien. Euh, les groupes d'espèces qui sont le plus étudiées pour leur capacité un petit peu particulière, ce seront les grands singes et les corvidés. Donc ici, c'est le jet à gorge blanche qui est très étudié, et donc les grands singes. Le problème, c'est comment est-ce que je peux comprendre la part des pressions sociales et des pressions écologiques ben C'est compliqué, parce que chez mes grands singes, chez mes corvidés, ben à la fois, ils ont des contraintes sociales très fortes dans la construction de leur groupe, mais ils ont aussi des contraintes écologiques. On a notamment ce, cette espèce de jet qui va devoir cacher sa nourriture. Et des fois, elle l'a retrouvée pendant des mois plus tard. Et il a des centaines de cachettes. Il faut savoir ce qu'il les a mis, ce qu'il a pas mis. Est-ce que c'était une denrée qui était périssale ou est-ce qu'elle l'était pas Et en fait, savoir la part des pressions écologiques et des pressions sociales, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a les deux. Et donc, si on veut comprendre la part de chacune, l'idée, c'est d'aller voir ailleurs. Et ailleurs, pour moi, c'est les céphalopodes. Les mollusques céphalopodes sont un super modèle pour regarder ces hypothèses-là. Pourquoi Parce que, un, c'est des mollusques, ce des invertébrés, pas de colonne vertébrale, pas d'os. Ils, ils sont très différents nous. Huit bras, trois cœurs, un sang qui est bleu, ils ont un gros cerveau énorme. Et ce cerveau-là, eh ben, l'origine de ce cerveau-là, ce ben, c'est pas la même que l'origine de notre cerveau à nous. Il faut imaginer que chez les autres mollusques, le cerveau, c'est comme des petits ganglions nerveux un peu répartis partout. On n'a pas un cerveau centralisé à un seul endroit dans la tête, ce qu'on va avoir chez les céphalopodes. Donc c'est super, ils sont très différents de nous. Pourquoi c'est aussi un bon modèle Parce que les céphalopodes, comme je vais vous l'expliquer après, on les retrouve dans des environnements extrêmement diversifiés, très très différents, et chaque espèce est soumise à des contraintes très particulière et très différente donc si on veut tester des hypothèses on peut comparer les espèces entre elles et on aura peut-être nos réponses. et l'avantage c'est que les céphalopodes ne sont pas des espèces sociales donc, il manque des petits dessins sur cette diapositive là sur cette petite diapositive là il y avait du calmar, de la sèche et un poulpe les poulpes sont considérés comme étant solitaires les calmar les plus grégaires et les sèches un petit peu entre les deux ça reste des espèces qui ont des interactions sociales, souvent limitées à la part de la reproduction par chez les calmars, mais du coup, peut-être pas suffisamment pour expliquer pourquoi elles ont les compétences qu'on leur connaît. Alors, je vais vous représenter un peu mes céphalopodes. Qui sont-ils Il faut savoir que les céphalopodes, on a à peu près 700 espèces dans le monde. On a d'un côté les céphalopodes qu'on dit anciens, c'est les nautiles, et on a les céphalopodes dits modernes, et là, on a trois grands groupes. Les sèches, alors au sens large, hein, ceux qui connaissent, on met les sépioles dedans, par exemple, etc. On a les calmars, et on dit calmars, pas calamars. Calamars, c'est la nourriture. Calmar, c'est l'animal. Et les poulpes, d'accord Donc, on a ces trois grands groupes de céphalopodes modernes. Où est-ce qu'on les trouve Alors, comment est-ce qu'ils sont déjà Alors, les, les céphalopodes, eh bien, ils ont toutes les tailles. On a ce calmar pygmé, 8 mm de long, 8 mm de long à l'âge adulte, on est bien d'accord, pas, pas à l'éclosion. Et à côté, le calmar géant, plusieurs mètres de long. Puis on en a des très très légers, comme le petit poulpe de Californie qui fait seulement quelques dizaines de grammes. Puis vous avez le poulpe géant du Pacifique qui est énorme, l'occasion d'en voir, qui pèse près de 200 kg, voire plus de 200 kg. Alors où est-ce qu'on les trouve Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les cépopodes, on les retrouve partout. Certains vivent à la surface des océans, d'autres au fond des océans, d'autres dans la colonne d'eau, entre, entre les deux. Et là, pour deux exemples, on a la petite sépiole atlantique, qu'on va retrouver aussi par chez nous, qu'on va retrouver l'onde littoral. mais là où il n'y a pas forcément énormément d'eau. Et vous avez à l'autre opposé, le calmar vampire, qu'on peut trouver à 3000 mètres de profondeur. Il faut imaginer qu'en vivant dans des environnements comme ça, rien n'est pareil. Leur environnement, qu'on dit sensoriel, n'est pas pareil. On ne voit pas la même chose, on ne sent pas la même chose, on n'entend pas la même chose. Et puis, ils vivent dans des mers et océans très différentes, puisqu'ils ne sont pas trop contraints par la température. On va avoir notamment le poulpe de l'Arctique qui vit à une température proche de zéro, puisque son sang est un petit peu modifié, qui lui permet de ne pas geler. Et on va avoir ici cette belle sèche allongée de mer rouge. Euh très allongés, et qui vivent dans des températures qui sont relativement élevées. Donc, on voit qu'il y a une extrême diversité des céphalopodes. Et du coup, alors, ils ont colonisé, on dirait qu'ils ont colonisé tous les environnements, tous les océans et toutes les mers du monde. Oui, dans tous les océans et les mers du monde, on les retrouve, sauf... Eh ben là, je ne l'ai pas. Alors le... Enfin, du coup, ça casse. <rire> et donc, dans cette petite diapositive, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, on les retrouve partout sauf s'il y a de l'eau douce. Ils ne supportent pas l'eau douce. Il faut forcément de l'eau salée. S'ils n'étaient pas limités par la présence de sel, je pense que les céphalopodes, il y en aurait dans toutes les rivières et tous les ruisseaux du monde. Ils ont des capacités d'adaptation qui leur permettent effectivement de se propager facilement. Peut-être qu'il y a des Petit technique. Message je suis à côté. On démarre le programme, c'est pas grave. Ça va aller? Là, là je vais réouvrir. Il, il a planté, je crois. Oui, c'est bien là. Je vais repérer, ça, ça va marcher, C'est okay. quelle image que vous c'est ça. ça. va ça. va va juste après, on mmh. là à la ah, Bien. il n'aime pas, il n'aime pas le pas de douce. Suis... <rire> mm -hmm. Ça va se reproduire. Ça serait directement du 13 Surtout que j'aimerais vous les vider. On va le faire avec ce chien-là. En espérant plus. Je ne l'aimerais pas. Non, non, mais ça, ça arrive. Hein. Ça ne passait pas du tout. Mmh. Avec un réseau Non, Ils on directement, ce serait très bien. On se ben C'est directeur. Je <rire> peux Alors, Pas voilà. je on je je je je étaient je dans toutes les mers je je je les je je je dans toutes les mers et tous les océans de la planète était juste limitée leur distribution, leur propagation, leur répartition, par la présence d'eau salive. Alors, on va commencer par mieux les connaître, par commencer le début de leur vie. Je vais essentiellement vous parler de sèches pendant cette présentation, parce que c'est l'espèce que j'étudie le plus, même si étudie un petit peu les poules. Donc là, je vais vous parler de sèche. Et qu'est-ce qui se passe au début de la vie des sèches Ce que vous pouvez voir ici sur la diapositive, c'est, vous avez pu voir en vue donc là, c'est des grappes de de sèches communes, Sepia officinalis, qu'on appelle quelquefois les raisins de mer. On voit ici qu'ils font des graphes noires. Alors quelquefois, la femelle, lorsqu'elle pond ses œufs, elle ne met pas d'encre dans la capsule de l'œuf, Et finalement, on arrive à voir les petits embryons à l'intérieur des œufs. Ils apparaissent complètement transparents. Il faut savoir que c'est une spécificité de notre espèce locale. Les autres espèces de sèches dans le monde, elles ont des œufs transparents. Donc voici nos petits embryons. Donc je vais vous montrer en direct la naissance d'une sèche. <rire> là, pas, vous ne verrez pas la naissance d'une sèche. Donc, euh, donc, sur cette vidéo-là, ce qu'on peut voir, c'est que... Euh, voilà, moi, j'essaye la diapositive avec l'autre. Je vais montrer à la fin. On verra si on a le temps à la fin. Donc, du coup, on, ce que je vais vous montrer ici, c'est une éclosion de sèche. On a un œuf qui est là. On voit une partie un petit peu plus blanche. Et ce qu'on voit pendant la vidéo, c'est que la sèche va sortir d'elle-même, tout seul, de l'œuf l'arrière et gentiment commencer à nager. Et ce qu'on peut voir, c'est que la petite sèche, elle est née seule, elle n'a pas de parents, il n'y a pas de soins parentaux, d'accord La femelle pond ses œufs et va mourir, et quand la petite sèche naît, il n'y a personne pour lui apprendre à survivre. Donc là, on voit qu'elle sort, elle est capable de changer de couleur, elle est capable de se cacher, mais elle a tout à apprendre. Ouais, mais apparemment, c'est pas ça que là, tu as enlever. est protégé. Donc, <rire> vraiment désolé. Sinon, je ne pas mon diaporama. Ouais, je ne ouais. pas en Ça fait encore. Il est complètement planté. Je hum. Hum. Hum. Il a retombé C'est des Je n'aime rien. Hum. Alors. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu peux tout marcher Qu'est-ce qui me dit C'est de l'eau, les biches. Voilà. On va niche. Marche. Donc, ici, vous allez voir apparaître à cet endroit-là, il y a une petite poche avec des enzymes qui permettent de dégrader la capsule de l'œuf. Donc, la sèche va se pencher dessus. On regarde la sèche. C'est un peu saccadé, mais on voit que la petite sèche sort de l'œuf de façon complètement autonome et prête à apprendre la vie. Alors, la sèche est incapable de se défendre avec des griffes. Elle n'est pas capable de mordre. Elle va devoir, donc pour, se, pour ne pas se faire manger, essayer de se rendre complètement invisible. Une des possibilités, c'est de s'ensabler. Quelque chose qu'elle ne sait pas faire quand elle est petite, mais qu'elle va apprendre à faire par essai par erreur. Et On va voir que au bout de quelques jours de vie, la sèche est capable assez facilement de s'ensabler. Et comme vous pouvez le voir à la fin, c'est extrêmement rapide. Et ici, euh, les plongeurs le savent. Hein, les sèches passent devant des dizaines et dizaines de sèches à chaque fois, et on ne les voit pas parce qu'elles sont tout simplement invisibles dans leur environnement. Alors bien sûr, elles peuvent se cacher en s'ensablant, sablant, mais elles peuvent également se confondre avec leur environnement. J'espère que vous avez tous vu la sèche. Oui, elle est ici. Ce sont ses bras. Le camouflage chez la sèche, est quelque chose de complexe. Ce n'est pas quelque chose qui est un réflexe, c'est une prise de décision. Le camouflage est constitué de plusieurs composants. Elle est capable de changer la couleur de sa peau. Elle est capable de changer le motif de sa peau. Elle est capable de changer sa posture. On le voit là avec les petits bras levés. Et elle est également capable de changer la texture de sa peau pour le faire ressembler à du sable ou pas. Et l'ensemble des informations, elle doit les collecter avec ses systèmes sensoriels, avec ses yeux, pour regarder tout ce qui se passe autour, pour trouver le meilleur camouflage à un instant donné. Alors, pour changer sa, la couleur de sa peau, ça fonctionne avec des petits sacs de pigments, c'est ce qu'on voit. quest ce qu'on voit ici, c'est la peau qui est fortement grossie, chaque petit rond, c'est un sac de pigments. Il y a des sacs de pigments de différentes couleurs, il y en a des clairs, il y en a des plus foncés. Et en fait, quand elle veut devenir complètement noire, et bien les, pigments, les sacs de pigments noirs, elle va les étaler il y a un anneau musculaire hein, tout autour, ce qui lui permet de devenir complètement noir. Si d'un coup elle veut devenir claire, elle va contracter l'ensemble de ses chromatophores et elle deviendra complètement claire. Et donc c'est un système qui est extrêmement rapide et qui est surtout contrôle central pour choisir la meilleure couleur. Alors c'est assez amusant quand on voit des sèches, je n'ai pas de vidéo là ici, mais quand il y a des sèches qui sont dans un même bac, quand elles sont toutes petites, bah il y en a une qui change de couleur, et puis l'autre elle les copie, et puis après elle rechange, et après elle rechange, et puis se stabilise, et elles peuvent vraiment... Faire ce qu'elles veulent. Il faut imaginer que la sèche voit son manteau. Son manteau, c'est son corps. Elle voit son corps, donc elle est capable de savoir, quand elle choisit quelque chose, si ça correspond à ce qu'elle voulait faire. Et elle peut comparer avec la couleur du fond pour regarder si elle est bien camouflée ou pas. Elle peut également changer son motif. C'est trois grandes familles de motifs hein, chez la sèche. Ici, c'est plus ou moins uniforme. C'est le pattern uniforme. Elles peuvent être également tachetées. C'est ce qu'elles font lorsque le, le sol sur lequel elles reposent met des couleurs un petit peu différentes, des contrastes un petit peu différents. Et puis, elles peuvent être véritablement très contrastées ici avec des éléments de couleurs très différentes. C'est un motif qu'elles vont arborer lorsque elles vont être sur un, un, un substrat assez grossier avec des couleurs et des contrastes très différents et avec plutôt des, des gros morceaux. Donc, notamment sur des coquillages ici. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on voit qu'elle va choisir le motif le plus adapté au substrat sur lequel elle se pose. La posture. Alors ça, c'est une expérience qui marche très facilement en laboratoire. C'est assez joli. Il suffit de mettre des bandes sur les parois de l'aquarium. Si vous mettez des bandes verticales, elle remontera ses bras à la verticale. Si vous mettez des bandes en diagonale, elle prendra ses bras à la diagonale. Et si c'est horizontal, elle mettra ses bras à l'horizontale. Et bien sûr, dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça, puisque là, elle va essayer d'imiter la petite plante qui est posée à côté d'elle. Donc elle change sa couleur, elle change son motif, elle change sa posture. Sur la posture, je vous donne l'exemple des bras, mais une sèche peut aussi décider de ressembler à un caillou. Elle peut faire ça, s'il y a des cailloux dans, le, dans les parages. Et dans ces cas, elle va replier ses nageoires, se mettre complètement en boule, rentrer la tête, et du coup, avoir une couleur très uniforme, très marron, par exemple, et elle ressemble tout bonnement à un galet. Et enfin, elle peut changer la texture de sa peau. C'est ce qu'on voit sur cette image-là, où on voit ici des papilles au niveau de la peau. En fait, la peau, il y a des petites parties qui sont musculaires, qu'elle peut contracter ou pas, qui lui permet d'avoir soit une peau complètement lisse, soit une peau un petit peu granuleuse, ou ici même très granuleuse, en fonction de ce sur quoi elle repose. Parce que si la sèche a une couleur qui ressemble au sable, un motif qui ressemble au sable, mais qu'elle est complètement lisse, et qu'elle n'a pas la texture du sable, finalement, elle sera extrêmement visible. Et c'est donc en utilisant l'ensemble de ces outils qu'elle peut choisir, comme on voit ici, d'être complètement invisible. Donc là, c'est une sèche vue de face avec ses bras levés. On voit qu'elle a pris la couleur qui correspondait. Elle est plutôt uniforme pour ressembler plutôt à un rocher. Et elle a remonté ses bras pour remonter, ressembler aux algues qui sont juste à côté. Et tout ça, c'est des prises de décision. Cette sèche, on le voit, elle va naître. Elle est toute petite ici, elle va naître, elle sera toute petite. Elle fera à peu près un centimètre à l'éclosion. On dit qu'elles ont un, un mode de vie de type vivre vite et mourir jeune. Pourquoi Parce qu'elles font un centimètre à l'éclosion. Elle meurt à deux ans. Et à deux ans, on a des mâles qui font bien 3 kilos, voire un peu plus de 3 kilos. Donc, il faut imaginer que ça passe de ça à ça, en deux ans. Et elles meurent jeunes. À deux ans, c'est seulement lorsqu'elles ont deux ans qu'elles vont se reproduire et mourir et laisser place à la génération d'après. Sauf Comme je vous l'ai dit, elles ne savent pas véritablement se défendre à part se camoufler. C'est leur mode principal de défense. Donc en gros, l'idée, c'est que elles doivent avoir tout un arsenal de moyens, de capacités, qui leur permettra de manger pour grossir le plus vite possible, mais en passant le moins de temps exposé aux prédateurs. Et ça, c'est assez remarquable chez la sèche. Je verra après. C'est assez remarquable chez la sèche parce que ce qu'on verra, c'est qu'une sèche, la plupart de son temps, ne bouge pas, ne se déplace pas. Si vous avez vu des poulpes à l'aquarium même ici, on a également cette caractéristique chez les poulpes, c'est que la plupart du temps, ils vont être dans une crevasse, ils vont être cachés. Ils vont sortir pour chercher la nourriture, ils ne vont pas s'exposer volontairement. Et c'est parce qu'on connaît cette contrainte-là, et on s'est dit, ça c'est des pressions écologiques qui sont extrêmement fortes. Elles bougent peu, mais quand elles bougent, elles doivent savoir où elles vont et pourquoi elles y vont. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à une des capacités cognitives qui a longtemps été constatée comme spécifique de l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle les voyages mentaux dans le temps. Et là, vous, vous demandez bien, qu'est-ce que c'est que les voyages mentaux dans le temps Or déjà, on peut tous être d'accord sur le fait qu'on n'est pas capable de voyager physiquement dans le temps. Les films, oui, dans les BD aussi, mais dans la vraie vie, ce n'est pas possible. En revanche, on a quand même un pouvoir particulier, c'est qu'on est capable de voyager mentalement dans le temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire c'est que même si on est présent maintenant, on est capable de se remémorer, de revivre dans sa tête des événements de notre passé. Tout en sachant que maintenant, c'est le présent. On fait la distinction entre les deux. On est également capable d'imaginer différents scénarios. Qu'est-ce qui se passera dans notre futur Quelles sont les différentes possibilités Puis ça, c'est hyper utile. Pourquoi Parce que en fonction des différents scénarios que je vais imaginer, peut-être que je prendrai des bonnes décisions dans le présent parce qu'il se passera ça, parce qu'il se passera ça, il vaut mieux que je fasse ça maintenant. Donc c'est une capacité qui peut être extrêmement utile dans la vie de la sèche. C'est important quand même, quand on parle de, cette, de ces voyages vers le passé, de distinguer deux types de mémoire Je ne vous en embarrassera pas trop avec les concepts, mais si on ne parle pas là-dessus, c'est plus compliqué. Il y a deux types de mémoires qui sont connus chez l'espèce humaine. C'est d'un côté la mémoire sémantique et de l'autre côté la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, c'est tout ce que vous savez sur le monde qui vous entoure. On sait par exemple que ça, c'est océanopolis que c'est la Brest. Ici, on est dans un amphi, que la moquette est vert bleu. Euh, vous savez pas encore croissance sèche. Enfin, vous savez plein de choses, en fait, que Paris, c'est la capitale de la France. Et tout ce que vous savez, ceci est un pupitre. Tout ce que vous savez, c'est le savoir. Et ce savoir-là, tout le monde est d'accord pour dire que les animaux ont une mémoire sémantique. Personne ne remet ça en question aujourd'hui. On sait que les animaux ont une capac des capacités d'apprentissage et de mémoire. En revanche, ce que les gens ont plus de mal à accepter, c'est qu'ils aient cette mémoire épisodique, c'est-à-dire cette capacité à se remémorer, à avoir des souvenirs, des événements personnellement vécus. Je me souviens d'un événement particulier, je sais que ça s'est passé là, c'était quand, c'était quoi, c'était où. C'est vraiment l'idée d'avoir un événement dans un contexte qu'on appelle spatio-temporel. Je sais où est-ce que ça a eu lieu et quand est-ce que ça a eu lieu. Et c'est ça qu'on a voulu étudier chez la sèche. Pourquoi Parce qu'en fait, très longtemps et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les animaux sont englués dans le temps. C'est-à-dire que nous, on est capable d'imaginer ce que sera demain et puis agir en fonction aujourd'hui, ou de, re de ressasser des informations d'hier. En revanche, de la conception qui est assez répandue, c'est que les animaux vivent dans le temps présent. Donc, ils peuvent apprendre des choses, ils peuvent faire des choses, mais sans se projeter, sans revivre ce qui se passait avant. Mais pour la sèche, on se dit que c'est un bon modèle si on veut commencer à étudier ces capacités-là. Pourquoi Parce qu'on sait qu'elle a nécessité de grandir très, très vite et d'optimiser son temps de chasse. Alors, sur une autre espèce de sèche, ce n'est pas la nôtre, c'est le sépia -pama avec des systèmes de, de marqueurs, naturel, les sèches qui ont été marquées. Ce qui a été observé, c'est que les sèches sont au repos 95% de leur temps sur 24 heures. Elles ne font rien. Ah, rien de rien. Aucun risque. Aucune prise de risque. C'est super. Parce que si je ne bouge pas, je suis caché, je suis camouflé, personne ne me voit, je ne me fais pas manger, je vais survivre. Oui, mais il faut que je mange. Parce que plus je mange, plus je grossis, plus je grossis, moins j'ai de prédateurs. Une petite sèche, quand elle fait un centimètre, n'importe qui peut la manger. Même une crevette la mange. Des crevettes, des crabes, des poissons. Puis au fur et à mesure de sa vie, elle aura moins en moins de prédateurs. Il faut vraiment des gros poissons. Et puis après, les gros poissons, ça ne suffira plus. Il faudra vraiment des mammifères marins. Donc, elle doit optimiser ses 5% pour passer de ça à ça en deux ans. Et la question qu'on s'est posée, c'est peut-être que les sèches, comme nous, quand on va ramasser des murs, eh ben, elles savent ce qu'elles ont mangé, où et depuis combien de temps donc cette mémoire qui ressemble à la mémoire épisodique. Alors, comment est-ce qu'on a fait Alors Déjà, on a dû regarder euh, leurs préférences alimentaires, juste quelques petits exemples ici. On leur propose dix fois un choix entre, alors on ne voit pas, mais ça c'est un crabe, là, entre crabe et crevette. Et on peut voir que sur ces trois exemples de sèche, on appellera A6, B6 et B13, et bien là, A6 préfère toujours la crevette, B6 toujours la crevette, et Bétrecht entend le crabe, mais quand même plutôt la crevette. C'est souvent la proie qu'elle préfère. Puis après, il faut qu'on trouve un outil. C'est bien, parce que quand on veut tester la mémoire chez les humains, on leur pose des questions. Mais comme on n'a pas l'accès au langage chez l'animal, il faut qu'on trouve un moyen de leur poser des questions. Alors nous, on utilise beaucoup ça. C'est ce qu'on appelle des balises. On met des petits carrés comme ça, et puis elles appuient dessus, et puis elles les touchent, et comme ça on connaît leurs leur réponses. Donc la première chose qu'on leur apprend, c'est si tu t'approches d'une petite balise comme ça, eh bien, tu auras une récompense. Et après, on peut le poser tout un tas de questions. Alors, comment est-ce qu'on a procédé pour répondre à la question de la mémoire de type épisodique Qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va mettre dans, la, dans le dispositif deux petites balises. Elle a appris qu'une balise, ça apportait la nourriture quand on s'en approche. Là, on en met deux. Les deux balises sont identiques. Donc forcément, ben, la sèche se demande ce qu'elle doit faire. Alors, elle va en choisir une au hasard. Par exemple, celle-là. Quand elle choisit une des balises, eh ben, en face de chacune, on va mettre une proie différente. Comme notre petite sèche là, ben, elle préfère la crevette. Mais qu'est-ce qui se passe Quand on lui propose les deux proies, Hop, elle va directement manger la crevette. Comme pour les murs. Si après, elle retourne juste après, il n'y aura plus de crevette. Ça enfin, ne pas renouvelé. Par contre, ça vaudra le coup d'y retourner plus tard parce qu'elle sait que c'est un endroit qui est généralement apporte de la crevette. C'est exactement ce qu'on a fait. Certains jours, on l'a testé une heure après. On lui reproposait les deux petites balises. Et là, si elle va près de la balise où il y avait la nourriture préférée, il ben, n'y a plus rien. Mais si elle va près de la balise où il y avait la nourriture non préférée, eh bien, elle avait droit à son crabe. Mais certains jours, on refaisait l'expérience après un délai long de 3 heures. Dans ces cas-là, qu'elle aille ici ou ici, elle aura la nourriture correspondante. Donc cette fois-ci, la proie s'est renouvelée et ce serait plutôt bien d'aller du côté de la balise où il y a la crevette. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai des petites vidéos. Si ça ne tombe pas, tout se passera bien. Là, c'est l'essai qui est réalisé après un essai court. On place les balises dans l'eau. La sèche va aller près de la balise où il y avait la nourriture non préférée et elle va pouvoir la consommer. Donc le, la capture des crabes, hop, c'est par coiffage. Elle saute dessus, elle va maintenir les bras, injecter une petite neurotoxine et quand le crabe est mort, elles vont pouvoir lui enlever la carapace et racler l'intérieur. Après un délai long, qu'est-ce qui se passe On met les deux balises. Cette fois-ci, la petite sèche va aller près de la balise qui était associée à sa propre référée. Et on lui donne sa propre référée. Et ça, les sèches le font très bien. Elles le comprennent très bien. Donc on fait ça tous les jours. Des fois, c'est un délai court, des fois c'est un délai long. Quand c'est un délai court, elles vont chercher le crabe directement. Lorsque c'est un délai long, elles vont chercher la crevette directement. La seule façon de faire ça, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai mangé où et depuis combien de temps. C'est le quand, le quoi et le où d'un événement. Alors, je vous ai dit, on parle de mémoires de type épisodique. Pourquoi Parce que je ne veux pas lui poser la question de est-ce qu'elle voit ça dans sa tête ou pas. Je suis incapable de lui poser cette question-là. Mais d'un point de vue du comportement, ça ressemble à notre mémoire épisodique à nous. Donc, on était assez content de voir tout ça. Et on s'est quand même posé une question aussi plus récemment. On sait que cette mémoire épisodique est extrêmement importante pour notre vie de tous les jours. Et pourtant, on sait que cette mémoire, c'est celle qui se développe le plus tard au cours de notre vie. Donc, on sait chez les enfants, ça marche très bien à partir de 5 ou six ans et pas avant. Et on sait que c'est le type de mémoire qui va euh, s'altérer le plus rapidement au cours du vieillissement, même au cours du vieillissement normal. Donc on s'est posé la même question chez la sèche. Pourquoi Parce que chez la sèche, ça n'aurait pas forcément de sens que ça se détériore à la fin de la vie. Pourquoi Parce que c'est à la fin de la vie que tout se passe. C'est à la fin de la vie que les sèches vont s'accoupler, se reproduire et transmettre leurs gènes. Donc avoir la mémoire qui flanche à ce moment-là, il y a ce trait de Et donc, on a fait cette expérience-là chez, les, chez les, des sèches jeunes, des sèches de 1 an et des sèches de 2 ans. Je remercie euh, Raphaël Seguin qui a fait ces jolies illustrations, même si elle fait en anglais. Mais euh, ce qu'on a pu montrer dans cette étude-là, c'était que euh, que les sèches soient âgées, ou que les sèches soient jeunes, elles réussissaient aussi bien cette tâche-là, parce que cette mémoire-là est indispensable à leur survie et indispensable à la phase de la reproduction. Et donc, c'est ce qui était euh, marqué là. C'est euh, la première espèce chez qui on a montré que cette mémoire de type épisodique était conservée aussi tardivement. Mais ça, c'est une information importante. C'est parce que, justement, ce serait lié au mode de vie de l'individu. Alors, ces souvenirs, maintenant, on comprend un peu l'idée. OK, on a une mémoire de type épisodique où on a des souvenirs différents. Mais vous savez que vous avez plein de souvenirs. On a tous plein de souvenirs. Et puis, nos souvenirs, comment ça se fonctionne Comment ça se forme Eh bien, en fait, quand vous allez... Vivre un événement, il y a plein d'informations que vous allez apprendre. Eh ben, qu'est-ce que vous étiez en train de sentir, de voir, il faisait chaud, il faisait froid, euh, je disais l'installer, je ne l'étais pas, les émotions, ah, c'était rigolo, ah, c'était vraiment ennuyeux. Et puis, il n'y a pas que, a pas que le, la petite vidéo qu'on peut imaginer dans sa tête. En fait, un souvenir, c'est tout ça. C'est un ensemble, de toutes ces informations-là. et eh bien, tous ces petits morceaux, on les apprend lorsqu'on vit son souvenir et puis... Lorsqu'on va essayer de se remémorer ce souvenir, ces informations-là, on va essayer d'en récupérer un maximum. On va s'en récupérer un maximum. Et puis, en fonction de ce qu'on a réussi à récupérer, on va reconstruire un petit souvenir. Et ce petit souvenir, il sera mais soit plutôt assez clair, soit un petit peu flou. Ça va dépendre. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le souvenir de chacun sera différent. Si vous vous souvenez euh, du moment où la vidéo ne, la naissance ne marchait pas, eh bien, que si vous en souvenez demain, vous aurez chacun un souvenir très différent. Ça dépendra de votre point de vue, de votre voisin à côté, de si j'ai beaucoup de parfums ou pas, si euh, vous pensez à autre chose à un moment donné, à ce moment-là. Donc tous vos souvenirs seront différents. Et nous, voilà, bah, ça va dépendre de quelles informations vous avez apprises et lesquelles vous avez mises ensemble. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi de différencier nos souvenirs. Ce qu'on appelle la mère de la source, c'est savoir quand j'ai un souvenir. Quelle est la source du souvenir Ah, je sais ça, parce que je me souviens, euh, j'étais là-bas et j'avais vu ça. C'est la, la, la source du souvenir. Et donc, on a voulu commencer à regarder si, effectivement, chez la sèche aussi, on pouvait avoir des événements comme ça, euh, des éléments différents qui sont mis ensemble et appris, et c'est capable de les extraire. Alors, on voulait faire un apprentissage. qui était peu des mais c'est pas grave. Une expérience. Alors, la petite sèche, elle est là. Et ici, on lui propose trois petites balises différentes. Alors, avec une croix, une blanche, une avec une petite flèche. Des fois, il y a une proie visible dans un tube en verre. Quand elle voit quelque chose, elle doit choisir la croix. Quelquefois, le tube est vide, mais on a mis une odeur dans le bac. Quand elle ne voit rien, mais qu'elle sent quelque chose, elle doit choisir la flèche. Et puis, quelquefois, il n'y a pas d'odeur particulière, et le tube est vide, et à ce moment-là, elle dit, je ne vois rien, je ne sens rien. Alors ça, on l'a fait avec, en utilisant trois types de proies. C'était la crevette, il y avait aussi du crabe, il y avait aussi du poisson. Et forcément, ben, on a échangé tout ça et on a fait tous ces essais mélangés. Et en fait, on s'est rendu compte, en changeant après des proies, on a mis d'autres trucs, qu'elle avait conceptualisé la chose. Ça, ça veut dire je vois. Ça, ça veut dire je sens. on était contents parce que personne ne l'avait jamais montré, même pas chez les primates. Donc, on était contents de nous quand même. Montrer que l'animal était capable d'avoir une propre discrimination de la modalité sensorielle qui était en train d'utiliser. Mais à la base, pour nous, c'était un outil, mais on était déjà très contents. Et c'est après qu'on a regardé si elle savait l'origine de son souvenir. On l'a mis, la petite sèche, avec par exemple ici une, une espèce animale qu'elle n'avait pas rencontrée pendant l'apprentissage, dans le tube. Ou alors c'était l'odeur pour certains autres individus. Celle-là, par exemple, ce sera une situation visuelle. Mais elle ne peut pas choisir. C'est pas comme tout à l'heure. On lui avait appris, je te montre un truc, je te fais sentir un truc, tu choisis. Là, on lui montre un truc, puis il ne se passe rien. Donc, on, il ne se passe rien. Il se passe rien, on met le tube un petit peu, un petit 5-10 minutes, puis on s'en va. On ouvre le tube. Puis on revient trois heures plus tard. Et là, on lui propose juste les balises. Est-ce que tu as vu, ou est-ce que tu as senti il y a quelque chose, plusieurs heures avant Eh bien, quand on propose ça, les sèches sont capables de répondre en fonction de ce qui s'est passé trois heures avant. Donc elles sont capables de répondre à cette question inattendue. Elles ne pouvaient pas s'y attendre parce qu'elles ne l'avaient jamais vécu avant. Ça, on le fait une seule fois par individu. Pas qu'ils apprennent exprès. On le fait une seule fois. Et en faisant une seule fois, toutes les sèches ont été capables de répondre à la question « Est-ce que tu as vu ou est-ce que tu as senti quelque chose qui s'est passé avant ?» Pour pouvoir faire ça, l'animal doit voyager mentalement dans son passé, repartir sur cet événement-là extraire une des informations, qui était la modalité sensorielle utilisée, pour répondre à notre question. Donc ça, c'était super, on était content. Donc c'est ce qu'on appelle la mort de la source. C'est bien, mais tous ces souvenirs-là, et on le voit bien, c'est une caractéristique qu'on commence à sentir un peu chez la sèche et qu'on connaît chez les primates, c'est que les souvenirs, c'est essentiellement une reconstruction. Et quand on reconstruit, on se trompe. C'est ce qu'on appelle la formation des faux souvenirs. Alors, quand est-ce que ça arrive, la formation des faux souvenirs, on a tous eu, mais si je te dis que Marcel était là à la soirée. Et Marcel n'était pas là. Marcel était une soirée qui avait beaucoup de points communs avec celle-là. D'accord Ça arrive quand on a deux événements qui vont partager beaucoup de caractéristiques. Donc, au moment de la reconstruction, vous allez prendre les bons éléments et peut-être aller piocher un élément d'un événement qui avait des caractéristiques communes et vous allez l'intégrer dans le souvenir et vous êtes persuadé que Marcel était là. Et notre idée, c'était ça, c'est je vais regarder si je peux créer des faux souvenirs chez la sèche. Si j'arrive à montrer que je peux créer des faux souvenirs, je peux montrer que la sèche, elle reconstruit bien des souvenirs. Son environnement, ce n'est pas juste savoir ce qui se passe, mais c'est remémorer des choses. Donc, on lui a fait croire qu'on qu'elle a vu des crevettes là où elle n'en a pas vu. Bon, comment on fait ça Alors euh, Ici, c'est mon événement numéro 1. On met trois petits tubes en verre et puis derrière, on met un petit motif. Donc là, c'est des petits points, des petites rayures, là, c'est des petits quadrillages. Et dedans, comme c'est du verre, bah, c'est visible. Ici, il y a une crevette, là, il n'y a rien et là, il y a un crabe. Je vous rappelle que les sèches préfèrent ici également la crevette. OK, on va faire une petite expérience pour contrôler que tout va bien. C'est juste un contrôle. Après 120 secondes, on lui présente l'événement numéro 2 où on met le tube qu'il y avait avant la crevette. En fait, on retourne les tubes. Comme ça, il y a plus qu'à l'intérieur. elles sont habituées à faire ça. Donc là où il y avait la crevette avant, on lui remonte une deuxième fois. Puis, on attend une heure. Et on laisse le choix entre le tube rayé et le tube à carreaux. Tu t'approches du tube où il y a la nourriture, tu as la nourriture. Forcément, celui-là, je vous rappelle, il n'y avait rien dedans. Et celui-là, il y avait du crabe. Donc logique, la sèche, ce qu'elle fait, moi, elle choisit une peau avec du crabe. Ça me paraît logique. Maintenant, on va lui faire croire que là-dedans, il y a la crevette. C'est mon événement 2, que j'appellerais mon événement trompeur. Ah, dans mon événement trompeur, je vais essayer d'avoir un événement ici qui a beaucoup de caractéristiques communes avec le précédent. Donc je vais remettre mon tube où il y avait la crevette. Je vais mettre le tube où il n'y avait rien dedans. Pour qu'elle finisse par plus souvenir si effectivement, elle n'avait pas vu la crevette avec celui-là au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait effectivement le délai une heure On n'a pas de préférence. On a effectivement des sèches qui vont choisir le pot, il y avait du crabe, et il y a des sèches qui vont choisir ce pot-là qui est rayé. Pourquoi Parce qu'elles ont mélangé les deux, et finalement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient. Elles ont revu le tube crevette, mais elles ont fait me dire « Ah, c'était le tube crevette, ce truc-là, mais c'est trop loin, je ne peux pas choisir. » Finalement, elles ont fini par associer celui-là avec la crevette, et fini par croire qu'ici, il y avait la crevette. Donc, on a réussi à montrer ici, en utilisant les faux souvenirs comme prétexte, qu'on est vraiment dans un processus qui est un processus de reconstruction des souvenirs. C'est bien tout ça. On sait qu'il y a la mémoire épisodique, c'est pas mal. Que aussi on différencie les souvenirs en extrayant des informations grâce à la mort de la source qui permet de différencier les souvenirs les uns des autres que ça se reconstruit, tout ça qu'on faut souvenir. Mais la question c'est est-ce que tout ça c'est bien, mais est-ce que mon comportement prédateur, il est vraiment flexible Alors ici, j'ai deux groupes de sèches. Dans ce groupe-là, ah oui, du coup, il n'y a pas des crabes dessinés. Alors, ici, il y a des petits crabes dessinés. Pendant la journée, les sèches, elles ont des petits crabes à leur disposition. Elles peuvent les manger si elles veulent, elles ne sont pas obligées de les manger, ils sont là. Pendant la nuit, elles ont des crevettes leur nourriture préférée. Moi, d'accord. Mais dans l'autre groupe de sèches, elles ont aussi des petits crabes toute, les, toute la journée. Par contre, la nuit, eh bien, elles ont des crevettes, mais elles ne savent pas. Des fois, oui, des fois, non, mais ce n'est pas régulier. C'est imprévisible. Ici, la présence de crevettes est imprévisible. Ici, la présence de crevettes, elle est prévisible. Et eh ben, qu'est-ce qui se passe Dans la condition où c'est prévisible, si on regarde le nombre de crabes mangés par les sèches pendant la journée, en une semaine, ça disparaît. Les sèches ne mangent plus du tout le crabe pendant la journée. Ben oui, elles mangent du crabe, elles ont plus faim pour la crevette le soir. Il faut leur faire de la place. Donc elles arrêtent de manger. Et donc, c'est prévisible, elles auront de la crevette, donc elles ne mangent plus le crabe la journée. En revanche, lorsque elles ne peuvent pas prévoir si on a de la crevette au repas du soir ou pas, elles vont continuer à manger les crabes. Et puis, du coup, elles n'ont pas très faim. Alors, en en, elles arrivent à manger une crevette, mais elles ne pas trop manger la crevette le soir parce que c'était imprévisible. C'est ce qu'on appelle des stratégies de prédation qui sont soit sélectives, je choisis, je sélectionne ce que je préfère, ou opportunistes, je mange ce qu'il y a parce que je ne sais pas ce qu'il y aura derrière. Souvent, dans la littérature, vous avez des vieux papiers où les gens disent « Si, si, les sèches, elles sont sélectives. » Et d'autres disent non, « Non, les sèches, elles sont opportunistes. En » fait, ben, En fait, ça dépend. Tout simplement, ça dépend des conditions dans lesquelles elles vivent et elles prendront des décisions en fonction de l'environnement dans lequel elles sont. Alors, on s'est amusé, en fait, au bout de huit jours à échanger et en fait, ben, on a une réversion complète. Celles qui mangeaient plus de crabes se mettent à en manger et celles qui mangent des crabes arrêtent d'en manger. Donc, c'est réversible en une semaine. Alors, ça, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui se passe si elles peuvent prévoir si le soir il y aura ou il n'y aura pas de la crevette au menu? Alors, les jours pairs, il y a du crabe la journée, il y a de la crevette le soir. Les jours impairs, il y a du crabe la journée et il n'y a pas de crevette le soir. Donc les jours pairs, ben, l'intérêt ce serait de ne pas manger le crabe. Et les jours impairs, ben, l'intérêt ce serait de manger le crabe parce que le soir, c'est net, il n'y a rien. C'est ce qu'elles font. En fonction du fait qu'il y a de crevettes au menu du soir, elles ne mangeont, mangeont pas le crabe. Quand la crevette n'est pas au menu du dîner, elle mange du crabe au déjeuner. Lorsque la crevette est au menu du dîner, elle se restreignent de manger le crabe la journée. Et donc, on voit qu'elles vont avoir une réponse dans le présent en fonction de leurs expériences passées. Qu'est-ce que je sais de mon passé Et en fonction de ce qu'elles imaginent être leur futur proche. D'accord Donc, on est en fonction de ce que je connais, Mmh, « C'est un jour sur deux. Mmh. Plus tard, ce serait quand Ouais, là, il n'y aura rien pas. Maintenant, je prends une décision. » On est vraiment dans cette idée-là de voyager mentalement dans le temps, du passé, vers le futur, pour revenir dans le présent, avoir la meilleure des décisions possibles. Alors, on se dit eh « ben voilà, les sèches, ont, elles ont plein de choses assez extraordinaires, elles savent. » Ce qui s'est passé ou quand elles sont capables de reconstruire des souvenirs, elles s'en servir de manière extrêmement flexible. Donc c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de points communs en fait avec les vertébrés. Chaque fois qu'on faisait une expérience en pensant que ça n'allait pas marcher, ça marchait quand même. Alors, on s'est dit oh, c'est super. Alors on s'est dit est-ce que c'est une spécificité des sèches parce que je vous ai dit elles ont des contraintes extrêmement fortes pour leur survie. Ou est-ce que c'est une spécificité des céphalopodes modernes qui ont un gros cerveau assez complexe L'autre céphalopode que tout le monde connaît, il dit oh, « le poule, mais qu'est-ce que c'est intelligent ?» C'est lui. Même cerveau, moins à peu près. Mais par contre, il n'a pas les mêmes challenges écologiques du tout. Il est beaucoup moins sensible à la prédation que les sèches, puisque lui, il a au moins des moyens de défense. Il va pouvoir utiliser ses bras pour se défendre contre les prédateurs il peut également être amené à, si d'un coup il est attaqué ou surpris, à se cacher n'importe où, de façon beaucoup plus aisée, puisque ce que ferait une sèche, c'est même change de couleur, le prédateur l'a vu, le prédateur l'a vu. Donc une pression de prédation moins forte que chez la sèche. Et en termes de recherche de nourriture, c'est plus facile. La sèche, elle mange que ce qui est vivant, qui bouge bien, ne mange pas ce qui est mort et pas ce qui est accroché, il faut que ça nage. Crabes, crevettes, poissons, ne mange pas des huîtres, ne mange pas des choses qui sont accrochées aux rochers. Alors que le poulpe, lui, est beaucoup plus diversifié. Il pourra manger des, cra des crabes, des, des crevettes, mais il pourra aussi attraper n'importe quoi sur les rochers. Donc en fait, il a une beaucoup moins forte pression. Donc on s'est demandé si, pour lui, il y aurait la mémoire épisodique également ou pas. Expérience qu'on a faite c'est un peu le même principe que mes balises avec ma sèche de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est des petits pots. Je lui présente deux petits pots. Il y a un pot avec sa nourriture préférée, qu'on ne voit pas. Mais c'est le crabe. Oui, le poulpe plus c'est le crabe, son truc. Donc, le crabe. Et dans l'autre petit pot, il y a un morceau de poisson. Il mange et qu'il ne préfère pas. Et l'idée, c'est un peu le même principe. Soit après un délai d'une heure, eh ben, le pot où il y avait du crabe, il n'y a plus rien. Mais là où il a la proie non préférée, elle est là. Par contre, après trois heures, il y a la nourriture dans les deux. Et on regarde ce qui se passe. La sèche, je vous ai dit, trop facile. Le poulpe, je dis, pas si simple. La règle des poulpes, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors déjà, les intervalles de temps ne comprends pas la différence entre les deux. Les poulpes ne font pas la différence entre une heure et trois heures. C'est pas étonnant en fait. Un animal qui est proche de nous et que tout le monde connaît, c'est les chiens par exemple. Les chiens ne le font pas la distinction des intervalles de temps, ils ne savent pas la différence entre une heure, deux heures ou trois heures. Les poules sont pareilles, je ne dis pas qu'ils sont plus bêtes que les sèches, mais en tout cas ils ne n'utilisent pas le temps de la même manière. Et pourtant, ils ont développé tout un tas de stratégies face à cette expérience-là qui est assez géniale. Alors certains avaient décidé qu'ils prenaient toujours le pot où il y avait le truc préféré. Ça marche, ça marche pas, ça dépend des essais, quel que soit le délai, il le prend. Donc, des fois, ça, ça marche. Des fois, ça marche pas. Puis, il y a des poules qui ont décidé, non, non, moi, je prends toujours le truc où il y a le truc pas préféré parce que je sais que ça marche à tous les coups. J'aime pas trop, mais ça marche à tous les coups. Et puis, on en a qui décident de faire, euh, eh ben, chaque jour, que je change. Bah, ben, aujourd'hui, je prends celui-là et celui-là. Ben, je prends celui-là. Et puis, le lendemain, je prends celui-là. Et là, après, je prends celui-là. Et puis, on en a encore qui décide ce sera toujours le premier pot que j'ai visité là. Que je dis, au premier jour, et là, il sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a où. Ça change tous les jours. Ce sera le premier pot. Ils ont chacun, leurs propres règles. Donc la règle, c'est qu'il n'y en a pas. La question de savoir, c'est une absence de mémoire type épisodique chez le poulpe, mais pas forcément. Parce qu'on a plusieurs façons d'apprendre et d'encoder le temps. Nous, en tant qu'espèce humaine, on sait que le temps, ça peut très bien être la table de temps. Ça s'est passé il y a une semaine. Mais le temps, c'est aussi, ah, oui, cet événement-là, il s'est passé après celui-là et avant celui-là. On peut ordonner les événements dans le temps. Ou ça peut être une date du calendrier. En tant qu'espèce humaine, on peut tout faire en fait, finalement. Mais en fonction des espèces animales, on va avoir plutôt une façon d'encoder le temps ou une autre façon d'encoder le temps. Chez la sèche, connaître les intervalles de temps et les délais écoués sont extrêmement importants parce que quand elle se nourrit, elle va se baser sur les possibilités de renouvellement de ses proies. Pour le crabe, lorsqu'il va manger les coquillages accrochés au rochers, ce n'est pas une question d'heure avant de faire de nouveau. C'est des mois. Et il aura sûrement déménagé d'ici là. Donc, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc là, on est effectivement en train de regarder s'il si, euh, encoderait le temps en utilisant l'ordre des événements les uns par rapport aux autres. Mais là, je n'ai pas les résultats, donc il faudra être patient. Et donc, l'idée, c'est que l'écologie de l'espèce aurait une influence sur la, leur manière d'appréhender le temps. Donc, l'origine des vages mentaux dans le temps. Qu'est-ce que ça nous apporte ça nous apporte un truc important, c'est que la plupart des espèces étudiées ont dit les voyages mentaux dans le temps, ça n'existe que chez les espèces qui vivent très longtemps, qui ont un développement très long et qui vivent des années. Alors nous, pas du tout. Nous, mode de vie, vite mourir jamais. La sèche, il faut aussi voir que c'est une proie, également un prédateur. Ici, à la base, il y avait un, un, un dauphin qui était là. Donc, on voit que la sèche elle, est un petit peu entre les deux. Elle, très particulière. Elle doit optimiser sans cesse sa recherche de nourriture, alors qu'elle sort que 5% de son temps, ce qui lui permet de réduire au maximum le temps exposé aux prédateurs. Et c'est vraiment cette double influence qui sera à l'origine de ses capacités tout à fait particulières. Pour finir à la fin, ma sèche, je vous ai dit, elle doit se défendre, on a vu qu'elle est capable de se camoufler, se changer de couleur, devenir invisible. Et il fallait qu'elle grandisse vite. Puis elle arrive à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, c'est la compétition pour toutes. Ici, vous avez deux gros mâles. Et ici, vous avez deux femelles. Et ici, les mâles, on voit qu'ils ouvrent l'œil hein, de ce côté-là, de ce côté-là, pas de l'autre côté. En hein, tout cas, c'est ce côté de la femelle, donc ils ouvrent l'œil. Puis ils ont un patin bah, zébré. un motif zébré très intense. Puis ils poussent le bras, de, oh, ça c'est ma femelle, ça c'est la mienne. Et grosso modo, c'est la compétition. Quand il y a une rencontre comme ça, c'est toujours normalement le mâle le plus grand qui gagne. Donc c'est important, effectivement, d'optimiser son temps pour grossir le plus possible. Mais qu'est-ce qui se passe alors pour les petits Ils ne se reproduisent pas Eh bien, si. Eh va ben, si. Ici, qu'est-ce qui se passe Là, on a une femelle. Et ici, on a un mâle. Et regardez, le mâle, il est bicolore. Alors ici, avec ses petites zébrures, il vient de dire « Coucou la femelle, je dis un mâle. » Ici, il y a un mâle rival et de ce côté-là, il se déguise un petit peu en femelle. Comme ça, l'autre laisse tranquille et il drague la femelle à côté sans aucun problème. C'est mieux. Il y a plus de chances comme ça qu'en combattant le mâle rival. Et on a cette vidéo-là que vous connaissez peut-être. Euh, ici, on a véritablement des mâles assez énormes. Il y a des zones de reproduction, notamment qu'on trouve en Australie, ça s'appelle des lecs, où tous les individus vont venir à l'âge de la reproduction. Ça se passe pas comme chez nous. Mâles et femelles viennent au même endroit, et c'est là où vont se faire tous les accouplements. Donc il y a des compétitions qui sont terribles, des combats en permanence, et bah, les gros mâles se battent entre eux. Et puis les petits mâles. Donc là, on a un grand mâle. qui est là, voilà, le petit mâle qui était là, le petit mâle qui s'est déguisé en femelle, donc le grand mâle, quand c'est une femelle, le laisse passer, puisqu'il n'est pas en compétition. Donc le petit mâle déguisé en femelle, il se promène gentiment, il va derrière le rocher et hop, il attrape la femelle. Voilà, il a gagné. D'accord Il s'est fait passer, il s'est travesti en femelle. Donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas une intelligence, mais il y a des intelligences. Il n'y a pas une hypothèse qui explique l'évolution des capacités complexes, cognitives complexes, mais il y en a plusieurs. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. On voit bien que pour toute la vie de l'individu, toute cette optimisation des stratégies de chasse, alors je ne parle pas de labyrinthe, mais on a fait beaucoup de labyrinthe à sèche avec des capacités spatiales de résolution. Donc, une chose assez extraordinaire, elle se repère dans l'espace, dans le temps. Ce serait beaucoup lié à ces contraintes écologiques très particulières de sa position à la fois proie et prédateur. Mais en même temps, lorsqu'on voit ce qui se passe au dernier stade de la vie, lorsque les petits mâles développent ces stratégies d'accès à la femelle, c'est là qu'on se rend compte que l'intelligence sociale, c'est cette pression sociale-là qui a permis spécifiquement de développer les outils de type tromperie. Donc attention, pas une, mais des intelligences, et peut-être des explications différentes à l'origine de l'intelligence chez les animaux. Je vous remercie. Bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Qui veut commencer Bonsoir, merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Euh, les, les, quand on parle du camouflage et qu'on qu les regarde, c'est nos yeux, euh, on a l'impression qu'ils ont évolué pour se camoufler à nos yeux, à nous, de primates. Mais les animaux qui vivent sous l'eau, ils n'ont pas des yeux de primates. Alors comment on peut expliquer qu'ils aient évolué pour... Euh, parce qu'il y a les requins, par exemple, les requins, ils s'en fichent de l'aspect d'un animal, ils vont voir le champ magnétique. Donc pourquoi ils ont évolué pour nous, berner nous Et qu'est-ce qu'il y a comme animaux sous l'eau qui, qui regardent comme nous alors en fait, il faut savoir que les, les, alors les gros prédateurs, dirais bon, plutôt sur le mammifère, donc plutôt le dauphin, parce que c'est souvent ça qu'on a, euh, c'est plutôt lorsqu'elles vont être très grandes, mais la plupart de leur vie, leurs prédateurs principaux, c'est les poissons quand même. Enfin, quand ils sont petits, ça va être le crabe aussi, la crevette aussi, mais ce sera vraiment le poisson. Et euh, des expériences ont été faites justement pour utiliser, euh, pour mimer l'acuité visuelle des poissons, leur capacité de détection à plus, long, à plus longue distance. Et en fait, nous on les voit, les poissons ne les voient pas forcément. Donc en fait, on a l'impression qu'elles sont bien cachées pour nous. Il faut imaginer que l'acuité la, visuelle, souvent des poissons sous l'eau, qui sont leurs principaux prédateurs, est moins bonne que la nôtre, dans ces cas-là. Et donc finalement, lorsque nous on dit « bah oui, on la voit quand même », on voit bien qu'elle est achetée en plein milieu. Le poisson ne la voit pas. Donc ils ont utilisé un système de caméra, de modification d'image pour mimer ça, et effectivement, lorsqu'on remet les images, elles sont indétectables. Alors effectivement, certaines, certaines espèces ne vont pas se baser uniquement sur la vision. Il y a d'autres méthodes. Donc ce qui a été montré, notamment, c'est que certains prédateurs chassent en fonction de, des vibrations. Et en fonction du type de prédateur, et notamment en fonction des odeurs de prédateurs, elles vont modifier, notamment, elles vont fermer oh, le, le corps, je l'appelle le manteau, elles vont fermer ici, et comme euh, retenir le rythme ventilatoire, retenir la respiration, pour éviter toute vibration. Mais elles le font qu'en fonction de cette espèce, et pas d'autres. Quand c'est un type de prédateur, elles ne le font pas, elles vont juste ne plus bouger. Pour d'autres, elles vont fermer un petit peu tout ce qu'on appelle la cavité paléale pour ne plus faire des vibrations. Et du coup, elles vont les laisser passer. Donc, elles sont capables aussi de manipuler d'autres types d'informations et pas forcément les informations visuelles. En termes d'odeur, on ne sait pas. On ne sait pas si elles sont capables de modifier leur propre odeur. On n'en sait rien. Ce serait possible. Tout est possible avec les sèches. On étonne toujours. Mais ça, ça n'a pas été vérifié. Euh, par rapport à l'expérience qui n'a pas encore été publiée sur les poulpes, est-ce que vous pensez que ça peut être une question de personnalité peut-être du poulpe Certains qui vont être plus curieux ou plus prudents, ceux qui choisissent par exemple toujours le même qu'ils ont choisi en premier. Euh, parce que tout début aussi, vous avez dit que ce n'était pas forcément des animaux sociaux. Mais avec euh, ce qu'on a vu en Australie, la Octopolis, est-ce qu'on peut penser que ça peut être des questions de personnalité euh, de choix de nourriture, par exemple. Les, les traits de personnalité de tempérament chez les CEPOPOT sont beaucoup étudiés chez la sèche chez le poulpe. Euh, la sèche aussi, en fait, on a des grands traits de tempérament très différents entre les individus. C'est aussi pour ça qu'on a, a au poulpe après. Hein, parce que la sèche, répond naturellement, c'est mon sujet de prédiction. Mais... Euh, pour donner cet exemple-là, parce que j'ai mis là-dessus, mais typiquement, euh, des sèches qui seraient, il y a des sèches qui sont extrêmement téméraires. C'est un des traits de tempérament, de personnalité. Il y a des sèches qui sont beaucoup moins téméraires. Donc il y a des sèches qui vont être très peu téméraires, s'exposer moins que les autres, et finalement, elles ne vont pas mourir parce qu'elles sont moins exposées, donc moins de risques par rapport aux prédateurs. Par contre, elles seront plus petites, mais elles vont compenser par d'autres stratégies pour accéder à la femelle, notamment si c'est les mâles. Et alors qu'on va avoir des, des, des sèches qui sont extrêmement téméraires, qui n'ont pas de souci pour ça, et qui vont s'exposer tout le temps. Donc finalement, bon, elles risquent de se faire manger et pas arriver jusqu'au bout de la course. Par contre, quand elles y arrivent, ce sera les grandes gagnantes parce qu'elles ont un accès facile à ce domaine. Donc ça, c'est très tempérament chez la sèche, c'est connu. Et chez le pouple, c'est pas mal étudié aussi. On a euh, des différences importantes sur, euh, sur la témérité, sur euh, l'exploration, etc. Et notamment sur le fait de toujours choisir ce qui apporte, ce qui gagne à chaque fois, ou, euh, mais qui est moins bien, ou prendre, ou prendre ce qui ne gagne pas toujours, mais c'est une meilleure récompense, On qu'on appelle la prise de risque on a des différences de prise de risque qui sont assez importantes entre les individus. Il y a, euh, voilà, on, a, on, on a la plupart des individus qui sont au milieu, mais on a vraiment un continuum comme ça. On va toujours avoir hein, un quart qui sont vraiment très euh, pro-risque, quelles que soient les conditions, et d'autres qui vont être au contraire, hein, prendre le moins de risques possible. Donc on a vraiment toute cette variabilité-là. Euh, longtemps, on a pensé notamment chez les animaux, et puis même chez les invertébrés, que tout était liné et que tout fonctionnait pareil et c'est que des réflexes et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de variabilité et c'est aussi parce qu'on a toutes ces différences de traits de tempérament et de personnalité chez les poulpes qu'ils on, qu ont un tel succès aussi c'est parce qu'effectivement dans ces conditions certains s'en sortiront mieux que d'autres et dans d'autres conditions ce sera l'inverse et finalement en ayant tout ce panel de diversité de personnalité et eh bien en fait dans tous les cas ils vont réussir à s'en sortir, certains s'en sortiront en termes de socialité, euh, pour reprendre ce cas-là un petit peu particulier, les, la société chez les poulpes, ça, ça dépend de plein de choses. On a l'expérience expérience précoce qui est importante. S'ils ont été élevés dans des groupes euh, petits, est ou une de densité importante, il y a une plus grande tolérance sociale dans certains cas. Dans nos environnements à nous, euh, les poulpes, les, les, voilà, les, les, les larves, parce qu'il y a une phase larvaire chez les pas chez la sèche. la plupart des poulpes, il y a une phase larvaire, enfin, la ça se disperse. Donc, en fait, ils ne se rencontrent pas. Donc, ils vont tout bonnement s'éviter. Donc, finalement, ils ne vont pas supporter. Et même là, les, les poulpes qu'on va avoir plutôt chez nous, il n'y a pas de tolérance sociale. Il n'y en aura pas. Sauf s'il y a une manipulation de l'environnement pour les élever dès le plus jeune âge en groupe, si on n'avait pas de tolérance sociale. Donc, il y a une influence de l'environnement et effectivement, il y a une influence des individus entre eux. Bonsoir. Vous évoquez les moyens de défense chez les sèches, particulièrement efficaces. En, vous n'avez jamais évoqué les, le jet d'encre. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui. Euh, est-ce qu'il y a une, une distance limite ou une situation limite Parce que j'imagine que c'est une dépense d'énergie quand même de, de, de jeter cette encre, de la refabriquer. Et est-ce qu'on est qu arrive à, à mesurer ce, ce, ce rapport euh, efficient de, ce phénomène Alors, c'est parce que j'ai effectivement j'ai parlé de ce qu'on appelle dans la présentation que de ce qu'on appelle les, les défenses primaires. Les défenses primaires, c'est quand je me cache dans l'environnement ou j'essaie de ressembler à un élément de l'environnement pour ne pas qu'on me repère. Ça, c'est vraiment les mmh. champs de coloration, de camouflage, etc., ou l'ensablement. Mais effectivement, lorsque la sèche sait qu'elle est repérée, elle arrive ah. sur un autre type de famille de moyens de défense qui va être euh, le jet d'encre et encore, même sûr, elle est multiple, qui va être le fait qu'elle fasse deux gros ocelles noirs sur le dos, deux gros ronds noirs, donc en fait, tout le corps de la sèche ressemble à une tête de gros poisson, dont on ne verrait pas le reste du corps. Donc, ça peut être aussi intimidant, euh, qu'elle soit adaptée en fonction du prédateur, d'ailleurs. Et euh, sinon, euh, voilà, elle peut avoir des, des, des mouvements assez euh, de, de fuite qui peuvent être rapides. Ce qu'on sait, c'est que ce moyen de défense secondaire, il est aussi adapté en fonction du prédateur. Donc, pour certains prédateurs, le fait de faire ces deux grosses ocelles marche relativement bien et le prédateur sera à un moment de recul, un moment de fuite où ça ne s'approchera pas et elles auront le temps de s'en aller assez facilement. Pour d'autres prédateurs, ça ne marche pas du tout. Donc, dans ces cas-là, l'encre, c'est un moyen qui est extrêmement important. Sachant qu'il y, y a jet d'encre et jet d'encre elles ont deux techniques du jet d'encre. Soit elles vont mélanger juste de l'encre qu'elles vont libérer dans l'eau et là, ça fait vraiment. Euh, bah, tout, toute l'eau est noire en fait. C'est vraiment. tout l'eau est noire un nuage de fumée, donc ça forme un écran, et dans ces cas-là, elles peuvent gentiment partir sans qu'on les voit. Soit il y a une autre stratégie, c'est qu'elles vont prendre du mucus, donc très très pâteux, qu'elles vont mélanger à l'encre, et donc là, elles vont juste avoir un petit paquet qui fera une forme noire qui ne se mélangera pas avec le reste de l'eau. Mais quand elles font ça, on a beau le savoir, et qu'ils font de la plongée sans le pont, on le sait qu'elle va le faire, on sait qu'on va regarder. On ne peut pas s'en empêcher. On tourne, et quand on voit leur est parti dans la direction et on la voit plus. Donc en fait, ça, on ne sait pas trop comment elle réadapte, mais ça va vraiment, a priori, jouer en fonction du prédateur, ce qui est plus utile ou pas, parce qu'effectivement, c'est une dépense d'énergie. Mais il faut imaginer que euh, ce jet d'encre, c'est infime. C'est infime par rapport à la poche encre qu'elles ont. Euh, je le sais parce que j'ai fait des labyrinthes à sèches pendant très longtemps. Des grands labyrinthes qui faisaient 4 mètres de long, où je les mettais dedans, on leur euh, trouvait des cachettes. Et il y a des sèches qui crachaient tout le temps dès que je les regardais. Eh bien, elles peuvent cracher toute la journée. Aucun problème. Elles en ont une. Entre. Donc, il faut vraiment imaginer que c'est des quantités assez euh, infimes d'encre elles vont libérer à ce moment-là. Mais ce serait une adaptation ce serait quand même assez flexible. Je voulais savoir euh, où est-ce qu'on en était au niveau, euh, au niveau neurologique, euh, au niveau, en, entre le... où est-ce qu'on en est au niveau du lien entre les, euh, les fonctions. Euh, Monitive, les fonctions de relation euh, physiologique et les fonctions de relation au niveau com comportemental. Du coup, voilà, je voulais savoir ce qu'on en était au euh, voilà, niveau neuromusculaire, neuro neuro tout ça. Alors, ce qu'on sait, pas euh... enfin, le... enfin, la sèche d'abord, euh, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on a, un, on a un gros cerveau qui est centralisé, mais sur la ouais. tête, ça c'est particulier, on a, en fait, comme c'est sur la tête et que la, la bouche est devant, on a l'œsophage qui passe au travers du cerveau. Le cerveau, il a un peu une tête de donut quand même à la base. Ouais. Et en gros, lorsqu'on regarde ce cerveau-là, toute la partie du dessous, qu'on appelle sous-ésophagienne, c'est elle qui va gérer toutes les fonctions motrices ou même les viscères, etc. Et plus on va en partie dorsale, plus on a des structures, on va dire, associatives, qui vont être capables de combiner des informations ensemble. Le top du top, c'est le log vertical, qui est vraiment tout en haut. Lui, il ne reçoit aucune information sensorielle en direct. Il ne reçoit pas d'informations visuelles, olfactives, ce qu'on veut. Tout passe ailleurs. Tout est déjà traité par les autres structures. Puis après, une fois qu'elles sont pré-traitées, elles arrivent au lobe vertical. Ce lobe vertical et les structures qui l'entourent, le complexe vertical, on considère que c'est l'équivalent en termes de fonctionnement, en termes biochimiques, en termes de plasticité synaptique, le fait que les neurones communiquent plus ou moins facilement entre eux. C'est l'équivalent de la formation hippocampique, donc l'hippocampe des vertébrés. Ce n'est pas un animal marin, mais c'est une partie de notre cerveau. C'est cette zone-là qui est impliquée notamment dans tout ce qui va être cartographie spatiale et mémoire épisodique. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux structures-là. Donc aujourd'hui, effectivement, une partie de notre travail, c'est justement sur la caractérisation de comment se font les intégrations des différentes informations au niveau du lobe vertical. Le, le cerveau du poulpe, et euh, grosso modo, il a à peu près la même tête que celui de la sèche. C'est juste qu'en fait, comme lui, il est beaucoup plus chimique que visuel et beaucoup plus tactile. Et visuel, un peu des fois, ce n'est pas toujours évident, mais euh, il est beaucoup plus sensible de façon tactile et visuelle. Donc, les, les zones qui sont censées gérer les informations tactiles sont plus grosses, proportionnellement au reste. Et pour le chimique, c'est un peu la même chose. Alors, chez la sèche, les parties qui sont plus dédiées aux informations visuelles, qui sont plus grosses. Donc, en fait, c'est même, la même organisation générale, mais avec des proportions qui sont un petit peu changées. En fonction des spécificités environnementales, écologiques dans lesquelles vivent les espèces. Ok, ça marche. Et euh, euh, est-ce que, enfin, il me semble que du coup, euh, la, la structure du, de la tête, ouais, la structure de la tête de ces animaux, euh, il me semble que on peut parler un peu d'une, enfin, c'est assez similaire avec une boîte crânienne. Oui. Est-ce que, du coup, on peut parler euh, Est-ce est qu'on peut justement euh, le comparer à, par exemple, euh, la bo les bouches d'une boîte crânienne, enfin, celle de chez les mammifères Est-ce que justement, ça a un lien parce que on ne enfin, va peut-être pas dire convergence évolutive, mais parce que ce n'est pas une boîte crânienne, mais, mais en gros, est-ce que c'est un lien justement avec cette performance euh, intellectuelle Alors, effectivement, on, comme ça un vertébré, on n'a pas d'os, mais on a euh, effectivement l'équivalent. Ce n'est pas de l'os, mais c'est du cartilage. Et c'est relativement épais. Il faut imaginer que sur, euh, sur une sèche adulte, tout le dessus du cerveau, la zone la plus sensible celles qui permettent vraiment de faire des, des, des, des, des processus plus complexes, elles sont euh, entourées d'un cartilage qui fait bien 3-4 mm d'épaisseur. Et, et pourquoi c'est lié, effectivement Votre question, elle, elle, elle, elle est loin d'être innocente, elle est très claire, c'est qu'on protège ce qui est important pour la survie. Et en fait, finalement, ce cerveau-là, il est précieux parce que tout a été centralisé au même endroit. Alors, ça apporte plein d'avantages et que, du coup, en termes de communication, d'information, de traitement, c'est extrêmement riche. Mais s'il si n'y a plus de cerveau, il n'y a plus d'animal. Ce n'est pas comme un animal qui va avoir des petits ganglions et partout. Donc, il faut le protéger. Et Donc, finalement, ça joue forcément un rôle à un moment donné sur l'évolution des capacités cognitives puisque ce cerveau-là, il est protégé parce qu'il est précieux. Ceux qui se sont fait manger qui avaient cette protection-là ne sont plus là et ça a pu permettre une complexification. Donc, il y a forcément un lien entre cette, en cette cette protection, en fait, du système nerveux central et l'évolution des capacités de comme à maison Est-ce qu'on est capable de faire de la neuroimagerie chez ces animaux Oui. Il y a des, alors, il y a des, euh, des IRM, tu vois, c'est chez la Sèche, mais l'IRM anatomique, c'est-à-dire qu'on peut voir, en gros, l'organisation l'IRM. Euh, par contre, l'IRM fonctionnelle, Ouais, c'est de regarder quelle est la zone du cerveau qui s'active quand on fait différentes choses. Ça, c'est donc un point. Après, il faut être capable de maintenir les animaux effectivement éloignés pour leur faire faire des tâches cognitives dans, dans un type d'appareil comme ça. Mais l'IRM anatomique, oui, fonctionne à présent et ça a été fait. Ouais. Euh, pour revenir un peu sur ce que euh, mon collègue là-bas disait. C'est moi encore. <rire> euh, Est-ce que vous pensez que la perte de la coquille chez les nautiles, par exemple, ça a été un gros moteur de l'évolution de toute cette intelligence-là, mécan... tout ce mécanisme Et du coup, d'où euh, la nécessité encore de protéger ce qui est essentiel pour la survie Est-ce que du coup, ça a un lien avec ouais, cette perte de coquille de, de la nautil C'est une des grandes hypothèses parce qu'effectivement, chez le nautil, dans les céphalopodes qui existent aujourd'hui, le noctil n'a pas du tout les mêmes capacités cognitives que les autres euh, céphalopodes modernes. Pourquoi Parce que le coquille a encore toute sa carapace extérieure. Donc il n'est pas contraint en permanence avec ses pressions de prédation très fortes parce qu'il peut se protéger directement. Alors que lorsqu'on n'a pas véritablement moins de défense, oui, elles peuvent cracher de l'encre, mais finalement elles ne peuvent pas faire mal, elles ne peuvent pas mordre, elles ne peuvent pas blesser le prédateur. Donc il y a besoin de compenser pour la survie par des capacités cognitives. C'est l'intelligence qui compense ce manque de moyens de défense naturelle Oui, j'ai une petite question. Du coup, si on veut vouloir se reproduire, il faut donc avoir une bonne mémoire. Est-ce que vous avez observé les différences du coup de, de mémoire entre les individus, entre les sèches Et est-ce que finalement, ce sont les individus qui ont les meilleures mémoires qui ont donc les meilleurs taux de reproduction Les, les taux de reproduction, euh, c'est difficile, en fait, difficile à évaluer. C'est difficile à évaluer parce qu'il faudrait, bon, faudrait regarder largement. En fait, il faut imaginer que pendant la reproduction, les, euh, les sèches femelles vont trouver un endroit plutôt sympa pour prendre leurs œufs et elles vont un petit peu euh, rester dans cette proximité immédiate. Euh, les mâles, au contraire, ce qu'ils vont faire, c'est de copuler avec un maximum de femelles possibles. Donc, ce qui est important, c'est d'aller d'un endroit à l'autre et potentiellement y revenir. Parce que lorsqu'il y a une copulation, les mâles vont éjecter dans, euh, dans la femelle un grand jet d'eau pour faire sortir tous les spermatozoïdes des mâles qui seraient passés avant. Pour être sûr que ceux d'après, les petits qui vont arriver, seront potentiellement plus de chances que ce sera, ce sera les siens plus que les autres. Donc, il faudrait savoir, effectivement, sur un grand groupe de sèches, savoir le taux de paternité, en fait, des différences. Ça, ça n'a jamais été fait, mais ce serait quelque chose qui serait important Déjà, d'évaluer si, effectivement, sur une zone donnée, on va avoir un mâle qui est le plus souvent le père des petits. Ça, ce serait extrêmement intéressant à vérifier et corréler ça avec d'autres informations sur les compétences cognitives serait génial. Ce serait super. Ce n'est pas fait, mais ce serait super. Ça marche. Euh, pour revenir sur toujours la question de mon collègue sur le système nerveux, euh, je ne suis pas très calé en céphalopodes, mais j'avais comprendre que le système nerveux chez les poulpes il était très divisé dans le sens où il y avait un, un cerveau ou un pseudo-cerveau par tentacule ou un truc du genre. Est-ce qu'on connaît un petit peu les niveaux de dépendance ou d'indépendance du coup des tentacules entre eux et enfin, l'activité neuronale en général chez euh, le poulpe en particulier Oui. Alors, le... lorsqu'on fait la vulgarisation scientifique, on essaie dans les choses simples. Et on parle souvent des neuf cerveaux du poulpe. Il n'y a pas de neuf cerveaux chez le poulpe. On a un cerveau chez le poulpe. Par contre, ils ont effectivement, en plus de ce cerveau qui est très grand et qui est au niveau de la tête, ils ont effectivement des ganglions nerveux, un dans chacun des bras. Et effectivement, il est de taille quand même assez importante, ce ganglion nerveux. Et il permet de prendre des euh, décisions, entre guillemets, directement, sans avoir à passer par le cerveau. Donc ce sera plutôt du proche en proche, de euh, le fait qu'une structure soit... Lorsque le, le, la tentacule est posée, par exemple, sur, euh, sur un caillou, il y a une substance dessus qui est aversive, plutôt que ça revienne au cerveau pour dire c'est pas bon, il faut que tu relèves ton bras, il y a des capteurs spécialisés qui vont directement faire ressortir le bras. On sait qu'un euh, bras tout seul, si on le met dans l'eau douce, eh bien, il, il, il s'enroule tout seul. C'est indépendamment du corps. Donc, en fait, il y a des capteurs qui vont lui permettre de prendre ses décisions rapides. Et c'est une spécificité du poulpe. Pourquoi Parce qu'il a huit bras, il s'en sert comme des outils. Et sinon, ce serait, un, ce serait impossible à traiter comme type d'information. Donc, tout ce qui est processus simple sera traité en direct. Parce qu'on peut imaginer, comme il attrape à peu près tout pour tout goûter, il serait capable de manger ses propres bras. Il n'y a aucun problème. Donc, en fait, il y a des systèmes en local pour éviter que, un, il ne s'en mêle pas dans mes bras. Il recrute le bras qui est à côté, le bras puisse fonctionner en parallèle, et dès qu'il y a des informations chimiques ou tactiles particulière, il y a un retrait immédiat, ou alors au contraire, le, un agrippement immédiat. Donc c'est vraiment des processus simples, mais c'est un processus qui est assez génial, parce qu'en fait, finalement, la décision, elle part d'en haut, et en fait, toutes les prises qui sont simples, elles ne passent pas par en haut. Donc en haut, ça peut rester pour des processus plus complexes, et pas être utilisé pour dire, bah non, touche pas ce bras là, puis tu te roules là, il ne va pas ressortir. Ça se prend une décision en direct. Donc, en fait, c'est une vraie optimisation qui est liée à la morphologie du poulpe. Donc, c'est vraiment une particularité pour le coup du poulpe. Il faut garder que la sèche et le calmar, ils n'ont pas ce problème-là. Les bras euh, ne servent pas à manipuler des objets. Ils vont juste être là pour attraper la proie et la consommer. Alors qu'un poulpe, on sait, il est capable de construire, il est capable de promener des choses, il est capable de, de faire plein de choses, d'explorer avec ses, avec ses bras, ce que ne fera pas forcément une sèche. Donc, c'est vraiment une adaptation. Euh, et je pense que si ce n'était pas le cas, je ne vois pas comment ils s'en sortiraient, en fait. Parce que c'est bien trop complexe de gérer indépendamment ces huit bras, ensemble. et ce n'est pas vraiment huit petits cerveaux. D'accord. Il n'y a qu'un seul. Bonsoir. Si je me réfère à la diapo, à quoi sert donc l'os de, de la sèche je, je pose aussi personne de la question oui, l'os de la sèche, ça sert à la flottabilité. En fait, lorsqu'on on voit souvent les os de sèche sur la plage, si on les casse à l'intérieur, on voit qu'il y a des petites logettes à l'intérieur. Et en fait, ces logettes, elles vont pouvoir les remplir de gaz ou les éviter de gaz, ce qui leur permet de gérer leur position dans la colonne d'eau. Chez les poissons, on a d'autres systèmes, on a des vessie qui va se gonfler ou pas se gonfler. Mais chez la sèche, ça se passe au niveau de, de, en fait, de la quantité de gaz qu'elles vont faire passer directement dans l'eau, ce qui leur permet de maintenir leur position directement dans la colonne d'eau, sans avoir de façon dynamique à se maintenir en suspension. En fait. Ça, ça, ça sert. Bonsoir. Oui. <rire> euh, vous aviez dit que les, poupes, ah non, les sèches en Australie se retrouvent toujours au même endroit pour um, se reproduire. Uh, comment cette information-là est-elle gérée et transmise Parce qu'il n'y a pas de, pas de transmission de, de mémoire et d'information envers les, leurs enfants. Donc, comment ils savent où et quand se retrouver pour se reproduire Alors, Les « quand », on sait. Parce qu'on en fait voit des modifications qui sont liées à sa zonalité, notamment au niveau des changements de température. La localisation assez précise, il y a une zone de migration qui est liée effectivement à ce moment-là de l'année. Et en fait, pourquoi après il y a ce, cette attraction des individus pour se trouver exactement à la même localisation, ça on ne sait pas trop exactement pourquoi c'est à cette place-là. Elles n'ont pas forcément appris cette place-là. C'est qu'il y a une migration qu'ils aiment dans la même zone et c'est là où elle s'arrêtent, quand elles voient d'autres congénères, c'est là qu'elles s'arrêtent pour se reproduire. Donc ce n'est pas forcément extrêmement clair. Euh, oui, donc ils font cette migration tous les ans à la même saison Oui. Même s'ils n'ont pas l'âge pour se reproduire. Alors, ça dépend des espèces. Et ça dépend des. des... Alors, sur Sepia Apama, sur Sepia Apama, je crois qu'il n'y a qu'un seul cycle de reproduction à la fin. Je ne vais pas dire de euh, Donc, il y a quand même des migrations, mais elles sont décalées. C'est comme les, les sèches chez nous, dans la Manche, par exemple. Euh, ce qu'on va avoir, c'est que. Euh... Oui, on sait que les, les sèches sont cannibales. Et si elles mangent les plus petites. Donc, en fait, on a des migrations décalées. Lorsque les sèches partent l'hiver euh, au milieu de la Manche et qu'elles reviennent après au printemps, les deux ans reviennent plus tôt. Ils reviennent plus tôt euh, en avril, euh, mars, avril, mai. Alors, et ils vont tous mourir. Les deux ans vont mourir pour fin juin. Et la migration des un an, elle arrive au mois de juillet. Donc, il y a un décalage des migrations pour éviter effectivement cette confusion euh, des cortes pour éviter la prédation. C'est mieux Plutôt, vous nous aviez dit que les autres espèces de mollusques, du coup, avaient plusieurs ganglions nerveux décentralisés. Mais qu'est-ce qui a poussé les céphalopodes à développer un gros cerveau centralisé Ça, on ne sait pas. Ça, on sait pas. On sait que lorsqu'on regarde les mollusques, plus ils sont, euh, plus ils ont une grande variété de comportements, et plus on va avoir comme un regroupement. Même chez euh, des espèces, euh, entre. Disons, entre des espèces qui sont un peu moins accrochées à leurs rochers et les mollusques qui sont amenés à se déplacer, on a quand même cette migration dans la partie intérieure du corps. C'est le fait qu'il y ait cette migration-là aussi qui leur a permis, effectivement, de développer ces capacités cognitives. Donc après, savoir comment ça s'est passé en termes de timing de l'un à l'autre, ce n'est pas forcément extrêmement simple comme question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la capacité de de la sèche, à mélanger son encre, mais son encre, elle, elle la crée à partir de quoi Est-ce que c'est des restes de ce qu'elle a mangé ou est-ce qu'elle consomme spécialement du substrat pour euh, sécréter cette encre Comment ça se fait qu'elle soit capable de la, de la cracher en continu comme dit, Alors, elle, elle c'est elle qui la fabrique. D'accord. Le processus de fabrication, je ne saurais pas exactement dire comment il est fabriqué, euh, mais elle la fabrique et c'est effectivement euh, lié aux astamines qu'elle va consommer dans sa nourriture. Mais ce n'est pas quelque chose en particulier qui donne directement cette mélanie. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'elle va fabriquer aux organismes. Mais euh, le, la, la vitesse de fabrication est quand même assez longue. Et comme je disais, le taux de renouvellement, il n'a pas besoin d'être important parce que généralement, lorsqu'elle crache de l'encre, c'est une toutes petites quantités et qui lui suffisent. La plus grosse consommation d'encre en fait qu'elles auront, ce sera les femelles lors de la ponte, où elles vont mélanger de l'encre dans chacune des capsules, les œufs qu'elles vont pondre, et elles vont pondre plusieurs centaines. Donc c'est pour ça que quelquefois, quand elles arrivent en fin de ponte, des fois il n'y a plus d'encre et les œufs ne sont quasiment pas recouverts d'encre, qui sont un peu transparents ou un peu grisés. Mais à part cette partie-là, c'est quelque chose qu'elles vont garder très longtemps. Donc c'est un processus qui est un petit peu long, mais je ne connais pas trop le processus de synthèse de l'encre. Donc je ne sais pas dire quel temps ça prend. Je ne sais pas. Ce pas un renouvellement continu, très intense, en tout cas. Une dernière question Oui Non Voilà. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, comment les sèches peuvent adapter euh, leurs moyens de défense aux prédateurs, sachant qu'elles y sont très peu exposées Alors, lorsqu'une sèche est camouflées, elles les voient, elles les prédateurs. Elles les voient, elles les sentent. Il hum, y a effectivement certaines zones où elles peuvent se mettre dans des crevasses comme le font les, les poulpes, hein. mais la plupart du temps, elles sont quand même exposées. Donc, même quand elles sont ensablées, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais il n'y a que les yeux qui sortent. Elles voient ce qui se passe au-dessus. Donc, elles sont capables d'apprendre à les reconnaître, à détecter. On sait qu'il y a des reconnaissances innées de certaines odeurs de prédateurs. Donc ça, on le sait. Et en fait, après, comme elles, elles connaissent l'odeur du prédateur de façon innée, elles éluent cette odeur-là, mais au cours de leur vie, première premières semaines, elles vont voir que, quelle est l'apparence du prédateur qui va avec cette odeur-là. Donc elles vont euh, complexifier leur connaissance et leur reconnaissance des prédateurs. En fait, c'est un, un système d'amorçage. Ça leur permet d'apprendre avant d'être mangé directement. Donc ça leur sert effectivement de reconnaître les départ, puis ça se complexifie. Donc en fait, elles vont elles vont reconnaître l'ensemble de ces prédateurs-là. Sur les les méthodes de défense quand même qui ont été montrées, l'adaptation, il y a quand même beaucoup de choses qui se font de manière innée. On l'a vu, c'est ce qui a été montré parce que les sèches qui ont été testés, c'est des sèches qui n'étaient étaient pas de milieu naturel, c'est des sèches qui étaient des sèches d'élevage et qui ont réussi à adapter correctement. Il se trouve que c'était assez adapté au type de prédateur qui était testé mais euh, notamment au euh, niveau des odeurs les odeurs c'est quelque chose qui il euh, faut imaginer qu'il y a pas mal d'odeurs qui sont connues naturellement et qui engendrent des réactions différentes voilà, on va remercier Christelle pour ça. Ce... C'était passionnant merci, merci.